on y va, Yo les gars c'est Aurélien Fontenoy j'espère que vous allez bien aujourd'hui très gros concept on va s'inspirer de la vidéo de Ola BMX peut-être vous le connaissez c'est un pilote de BMX anglais il a installé un volant de voiture sur son BMX et moi aujourd'hui je vais faire un petit remix je vais installer ce volant là sur mon vélo de pump track et on va aller sur la piste de pump track qui est derrière faire des figures faire des sauts on verra tout ce qu'on peut faire alors ce petit volant je l'ai trouvé à la casse je leur ai demandé un volant ils m'ont dit c'est pourquoi euh, machin ils m'ont pris un peu pour un fou l'airbag a déjà pété donc ça c'est pas grave hein. moi je vais pas me servir de, de l'airbag normalement il y aura pas de crash mais on va essayer de l'installer de le bricoler pour le mettre sur mon vélo de pump track. Premièrement je m'échauffe avec le vélo ordinaire et après on installe le volant et on essaye les figures voir ce qu'on peut faire. Allez let's go. Allez c'est parti on va se faire un petit tour de chauffe. On va se prendre il y a trois lignes en gros il y a la bleue, la rouge et la noire. On va se lancer des petits défis au fur et à mesure de la vidéo là de, pendant que j'ai encore le guidon normal. Et surtout ce qu'il faut c'est se profiler à travers les trottinettes, les skates et tout ça. Petit échauffement let's go en image en musique. Bon oh, je suis chaud ça y est, oh il fait trop chaud Premier défi ça va être le défi manual Je me lance le défi tu vois de faire départ là où il est avec la trottinette Là bas, un peu avant tu vois En gros je sors du wall, il faut que je sois manual manual manual Je fais toute la ligne Après il faut que j'arrive à faire le virage ici, manual aussi Et que j'arrive à faire la plus longue distance de la deuxième ligne Et on verra, voilà Ce serait déjà pas mal le Plus dur c'est le virage ici là, allez go Ah le premier c'est bon il est validé, je vais même aller au-delà de la bosse où je voulais aller. On passe au défi euh, saut. On va se mettre sur la bosse de la noix et on va essayer de lancer quelques fixes. Allez, let's go voilà pour le petit panel de figures, alors il y a eu lâché de main, il y a eu le whip, il y a eu le tibog, je pense qu'on est pas mal hein. On va rester dans le saut, mais cette fois-ci un saut en longueur, pas forcément en figure, sur la bosse rouge là-bas Il y a une trip à faire, il faut arriver très très vite pour la sauter, vous allez voir Du coup c'est celle-là, virage relevé à fond pour que je du speed et d'ici il faut que j'aille 7 mètres plus loin Avec une toute petite récepte, let's go Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bon, on a fait pas mal de trucs. On peut juste se terminer avec des petites variantes ici sur la rouge. Et maintenant, j'ai trop hâte de mettre le petit volant là. Je pense que vous aussi. Allez, dernière et après on change. Bon bah voilà, on a bien rincé le pump track. Par contre j'ai vu que t'étais venu en trottinette électrique. Est-ce que tu me la prêterais Allez, allez. Tu la prêtes C'est parti. Tu sais que je crois que j'en ai jamais fait en plus, hein, vraiment. J'en ai même jamais loué les vélibles, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu fais quoi tallumes là C'est ça. Pose, ouais. Une fois T'as ouais. plusieurs modes ou pas Là, je suis en mode sport là. Bon, ah. Je mets la GoPro, ça vaut le coup. Là. Elle est d'origine là non, non, elle est débridée. Ah, tu l'as débridée ouais, Elle prend 33 là. 33 Ouais. Là-dedans là bon, là dedans ça va être compliqué. J'sais, si je vais à 15, allez, ce serait déjà bien. Ça va. <musique> On se Course, c'est le jeu fonctionnel aussi ou... euh, j'ai un tournevis si tu veux ce n'est pas fait pour faire du pump track <rire> on oubliera bon allez on va mettre un volant sur ce machin là ce sera plus rigolo T'as de la chance en plus c'est pas comme si c'était une vidéo euh, bricolage J'ai les outils dans hein, normalement pour te la réparer là T'as un petit coup de tournevis là il s'est réparé mon gars Hop là Puis y retourner, du coup ou pas là Bon on va voir hein. <rire> Tu vois c'est ça Quand je prends la trottinette de Jordan qui est derrière la caméra D'ailleurs vous pouvez vous me dire Toutes ces vidéos là elles sont filmées par Jordan qui est en stage dans mon entreprise pendant 8 semaines C'est lui qui filme et qui monte les vidéos Donc vous pouvez lui laisser un petit message dans les commentaires Et ben, bah, nous on part sur l'installation du volant sur mon vélo Et le partenaire de la vidéo c'est bang énergie, et là je pense que j'en ai bien besoin parce qu'il fait très très chaud Une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie, goût pêche Petit tea bien, bien frais là Ça passe vraiment bien Du coup petit volant, allez on s'installe, viens voir Je vais déjà commencer par enlever la potence, le guidon Le frein arrière il me sert à rien, du coup je vais devoir l'enlever Et après bah, on va installer le guidon sur une nouvelle potence, un nouveau truc Let's go pour l'installation, c'est parti et au fait les gars, vous savez j'ai créé ma boutique en ligne shop.aurelienfontenoy.fr Maintenant il y a les casques Abus, il vient de sortir ce casque bol On l'a mis sur la boutique, il y a aussi les bracelets, les t-shirts, les suites, les maillots de BMX Il y a plein de trucs, les gants aussi, les gants de VTT Donc allez-y, shop.aurelienfontenoy.fr Ça permet de soutenir la chaîne, ça fait plaisir On va mettre le volant maintenant Est-ce que ça marche si je fais ça ah mince Du coup j'aurais pu Tu vois si j'avais une vis plus longue Juste poser directement ma vis qui servait. Tu vois à l'intérieur de ma fourche ici Il y a ce qu'on appelle une étoile Et en fait normalement tu vois sur ta potence Ça vient directement là et tu peux le serrer Ça aurait été nickel Mais seulement vu que là j'ai l'épaisseur du volant en plus Ma vis elle est pas assez longue Alors ça va être le gars j'ai quand même la solution C'est que je vais me faire passer une tige à l'intérieur Qui va ressortir là Qui va se poser là Et après je vais la visser par le dessus On va mettre le vélo à l'envers voilà, là je la lâche plus Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vieille potence Parce que j'ai pas envie d'abîmer celle que j'ai d'origine Je vais la mettre comme ça, après je vais poser mon volant Tu vois pourquoi j'ai laissé cette partie là Parce que comme ça mon volant, tu vois il sera en appui sur ma potence Là tu vois c'est là où tu mets le bidon normalement Hop, Là j'y mets une grosse rondelle, bon là j'ai qu'un truc papillon Mais Je vais prendre un boulon, je pense qu'en serrant bien ça fera l'affaire Et voilà Le danger qui aurait été bien c'est que ma vie soit Poil plus court. Si mon volant casse, bah, bah je me prends la vis. Ça, c'est le danger en plus. Et là, pour éviter, tu vois, parce que même serré, ça tourne un peu. Alors, ce que je vais faire, je pris une deuxième vis ici. Et là, on regarde, le truc qui est cool, il y a une des vis, euh, ma potence, qui est à le guidon normalement, qui tourne pile poil en face. Donc, ça, je vais le visser là. Ça va me servir de butée en plus. Donc, j'aurai deux points de serrage. Là, ça tourne avec la potence. Là, je serre la potence en dessous. Comme ça, ça tournera pas. Et on va voir ça marche. Ça tourne. Parfait. Je remonte la roue avant et ça devrait faire normalement. J'ai trop hâte de le tester Je sais pas si ça va être dangereux, marrant, un peu des deux Si on va pouvoir rentrer des figures Bon bah voilà du coup je vire le frein arrière il me sert à rien vu que j'aurai plus de guidon plus besoin de frein tac c'est ça qui va être vraiment chaud Claire j'aurai pas de frein ouais il y aurait peut-être une option tu vois je sais pas si en vrai ça serait possible de mettre un frein C'est un peu comme une gâchette un hein sera peut-être une deuxième vidéo ça il y a peut-être un truc à faire rajouter un frein ici ça pourrait être stylé par exemple le mettre sur un vélo d'enduro peut-être qu'on fera une deuxième vidéo si vous êtes chaud et j'essaierai de le monter sur mon vtt enduro mais là il faudra des freins parce que s'envoyer dans une descente avec ça sans frein c'était trop dangereux donc peut-être tu vois un peu sur le même principe comme ça il y aurait peut-être moyen bon, on verra plus tard ça sera une deuxième vidéo Oh ça a pas de la gueule ça Je pensais que mon volant il allait être plus bas. Mais non en vrai il est bien là. On le casque et c'est parti. Je crois que ça fonctionne. Allez on est pas mal. Du coup, bah il n'y a plus qu'à le tester. On va aller uh, sur le pump track, on va y retourner. Il y a le petit skate park aussi. Allez let's go. Je vais <rire> essayer de voir le feeling que ça peut avoir là juste sur le plat là. <rire> c'est trop bizarre. Il n'y a pas d'équilibre. C'est chelou. Attends. Je tente le premier saut avec. <rire> c'est trop bizarre parce que j'ai l'habitude d'un grand guidon. On est bien stable et là vu qu'on a les bras de serré, on a l'impression d'être sur un vélo de route. Pour les bar spins là, ouais, ça c'est le top pour apprendre les bar-spin. J'essaye de rentrer mon premier bar-spin. Oh wow oh oh c'est un peu casse-gueule l'histoire. Hein. Ah, un peu bougé mon, mon volant là. Ouais. Yes, ça va en vrai. Ça a l'air de tenir. Bon, on va aller euh, tester ça sur le petit pump track. J'ai envie de voir ce que ça donne maintenant en virage relevé. Premier petit saut, ça avait l'air de fonctionner. Le volant s'est pas encore arraché. Allez, petit tour de pump track, c'est parti. Je mets la GoPro, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne ma vue avec un volant. On va faire attention, il y a un peu de monde. C'est parti pour le premier tour. Ouah, c'est chelou. Yeah. Yo. Ouh, oh. Ouah, ça fait flipper. Ouah, ça tombe sec. Ok. Ok. Là ça pompe ça pompe là par contre. J'ai pas de bras à oublié. Il pas de frein. Ah je tente un enroulé là Enrouler ma Il oh, oh. Faudrait que j'ai un frein au pied ou un frein ici de ces gâchettes Commencer à m'emballer un peu dans le pump track où j'ai eu un petit coup de pression là Mais pas pire Franchement c'est des sensations nouvelles J'aime bien euh, Je me refais un petit tour, j'avais envie de faire un enroulé. Peut-être le premier saut mais à voir Alors le Waouh, oh, Je suis presque Ok sur celui-là voilà, allez j'ai la technique. Ouf. Et là faut que je prenne, faut que je prenne, faut que je prenne. Olé. Voilà, premier enroulé magnol, passé. Ici, je crois qu'on peut pas trop trop sauter les bosses Du coup, on va aller sur euh, plus dur. C'est la verte. On va là-bas sur la bleue maintenant. On va essayer de sauter la première bosse avec ce truc là. Je commence à sentir le feeling, ça va être marrant. Du coup, on revient sur le pump track où on était tout à l'heure. Je vais tenter la bleue là. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit saut, mais on va tenter. Je fais un tour de chaque, un tour de bleu, un tour de rouge, et après on tentera peut-être les sauts sur la main. C'est parti pour la bleue. Hop, on tente enroulé. Yeah, yeah. Ah, par contre, j'ai pas de ça pas dans le virage Ok. En vrai ça va le filer. Enroulé, enrouler, enrouler. Oh, oh, oh. C'est toujours les freins qui manquent hein, ça va la bleue, deux enroulés place. Je vais tenter le premier saut d'une double, fin de la bleue là. Voilà où elle arrive en skate, pas celle-là, celle-là elle est ronde. Je peux éventuellement soit celle-là, soit celle-là. Faites flippé quand même. Hein. La position elle est trop haute. faudrait que j'ai le guidon plus bas en fait. Mais ça, a ça a un peu fait pôner sur les deux mais c'est pas Je vais le retenter une fois plus un plus peu bon propre. Allez ouais, c'est parti, deuxième essai. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, <rires> vraiment des freins, j'ai terminé là-dedans là. Prochaine étape, m'installe un frein à main Bon bah la bleue, ça c'est bon, deux sauts c'est validé On part sur la rouge, plus dur, il y a des virages qui sont pas mal serrés et il y a encore une table là-bas Et surtout, l'objectif c'est de faire le wall en métal là Le gros wall ride qui est là-bas là faut juste que mon guidon il parte pas en cacahuète dans le wall ride Je sens que c'est pas très rigide quand même, hein, c'est un peu mou tu vois un guidon, et euh, comme ça plie Et là, on... dans le virage ça fait Allez, go pour la rouge <musique> Ça va c'est pas le wall qui fait le plus peur, c'est cet enchaînement là, ne pif pas, virage à droite, virage à gauche, je sens que j'ai mon volant qui s'écrase, je pense qu'il va casser à la fin de la vidéo, j'espère pas parce que s'il si casse personnellement je me prends cette vis dans le ventre, j'ai pas trop optimisé la taille des vis, je hein. tente la double là, je l'ai déjà fait tout à l'heure en sortant, mais je vais tenter un petit, un petit truc, faut que j'arrive à tourner le volant euh, en l'air. Par contre, c'est confort, tu vois. Quand tu veux te poser là, c'est bien là. Bon, bah plus qu'une seule ligne. La plus dure. Il y a trois bosses importantes à faire. Deux, on va dire simple de façon euh, avec un guidon normal. Et la troisième, c'est la plus grosse. En step up, en plus, ça veut dire que ça monte et c'est très raide derrière. Et le feeling est très chaud. Et surtout, il y a un virage relevé en métal qui t'attend si tu rates un peu le, le truc. Le dernier défi, passer ces trois bosses. Allez, bah let's go. Une. La troisième j'ai vu la mort, je suis arrivé comme ça J'espère que j'ai pas cassé le guidon, j'ai entendu un crack sur la première Bon deux validés maintenant, la troisième je la valide pas parce que vraiment je suis arrivé en poney et je suis arrivé trop raide J'ai jamais eu aussi peur avec euh, un engin un peu particulier Premier essai une bosse, deuxième essai deux bosses, normalement troisième essai ça va. c'est reparti On commence à avoir quelque chose là C'est pas encore le plus beau Mais c'est presque être que niveau réception on est pas mal Ce que j'aimerais vraiment c'est réussir les trois propres Là je suis encore en mode poney j'ai peur je suis sur l'arrière Il Faut que j'arrive à vraiment sauter Il y a une belle réception mais là on est proche hein. Yeah J'aurais pas mieux, mon cœur il bat à 10 000 Bon bah voilà c'était l'essai, le premier essai hein. Parce que si vous avez aimé le concept, ce guidon là Je peux le monter sur mon VTT enduro On peut rajouter des options, pourquoi pas rajouter des freins C'était une bonne idée, le monter sur un trial Le monter sur un, un enduro, vous me marquez dans les commentaires Si vous voulez un deuxième épisode et avec quel vélo Et puis pensez à liker, à vous abonner, ciao les gars bonjour rien hein. dur